Notre camé en fait il sert principalement à faire des animations scientifiques auprès d'un public qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a des, des sacs à dos en fait qu'on distribue aux enfants où il y a tout pour observer en fait, le littoral, tout ce qui est euh, ben, loupe, petit matériel de prélèvement, et en fait les enfants vont partir avec un scénario de base, c'est-à-dire ben, je suis hydrologue, il faut que je fasse des prélèvements d'eau euh, aux alentours, hein, comment est-ce que je vais faire Donc du coup en fait les, les enfants partent avec leur petit sac à dos pour faire des expériences sur le littoral un peu plus loin. Et, euh, et du coup ils reviennent pour ici observer des nous camions en fait euh, à partir de vraiment de matériel assez pointu euh, scientifique euh, pour pouvoir repartir avec euh, bah, des réponses et puis, euh, puis envie de, de continuer à découvrir d'autres euh, choses l'essentiel de notre richesse ici c'est notre patrimoine euh, euh, environnemental c'est c'est d'une beauté absolue et... Et on, on se doit de, de, de le préserver. Et la sensibilisation des enfants au, au, autour de ces questions environnementales est fondamentale. Quoi. Ce qu'on apprend à faire principalement, c'est des expériences euh, scientifiques autour, euh, par exemple, de la pollution de l'eau, de la détection un petit peu de toutes les bactéries qu'il peut y avoir dans l'eau, comment est-ce qu'on les observe. On a des microscopes qui sont là pour euh, observer un peu plus le plancton, etc. Euh, on est là aussi pour faire des prélèvements euh, sur le littoral pour qu'en fait les gens puissent observer à l'aide de, de matériel scientifique à l'intérieur du camion, ce qu'ils ont observé sur le littoral. Comment il se fabrique ce gaz là Je un tout petit peu, allez y C'est une zone qui est assez touristique, avec un afflux, euh, un afflux de population euh, assez important pendant l'été, des usages récréatifs mais aussi des usages professionnels euh, qui doivent bien cohabiter. Euh, déjà en termes d'espace mais aussi en termes de qualité de l'eau. Si euh, la flux touristique amène euh, des pollutions euh, au niveau de l'assainissement, d'une part euh, les productions euh, halieutiques auront du mal à se pérenniser et en parallèle la baignade aura peut-être des soucis. C'est intéressant, ça permet d'aborder des, des sujets que, on, auxquels on n'a pas l'habitude d'être confronté. On pense surtout que c'est pour les enfants, ils prennent, ils prennent bien par à de toute façon. Hein, ils sont très attentifs, ils ont très bonnes réponses. Et puis pour nous aussi, parce que fait, les petites questions pièges, bon, ben, on, on peut tomber dedans ou y répondre, mais ce n'est pas toujours évident. Si On a fait des petites expériences. On a mis du poivre avec de l'eau et euh, on avait mis un trésor. On a mis du produit des 7, ça a éloigné le poire. Je viens de passer mon bac, du coup c'est intéressant de, de, de voir un peu la science à Kiron. Voilà. C'est un peu dur aussi. C'est moyennement facile. Tout ça c'est un jeu. Aujourd'hui il y avait un temps de cochon, mais euh, j'ai vu des enfants quand même euh, très attentifs. Pour moi c'est l'essentiel, c'est là-dessus qu'on doit faire porter l'essentiel de l'effort. La sensibilisation à la fragilité du milieu et à ce qu'il représente en termes de potentiel économique, ça c'est extraordinaire. Tout l'intérêt de, de, de cette action-là c'est aussi de, de rapprocher les chercheurs et, euh, et les citoyens. Du coup en fait à partir du site côte à côte, c'est vrai que l'important c'était que les questions soient posées aux chercheurs qui répondent sur ce site-là et que les, les citoyens puissent avoir des réponses à leurs questions comme euh, par exemple le, la présence d'algues vertes sur le littoral des euh, Côtes d'Armor ou, euh, ou euh, par exemple la pollution des microplastiques en rade de Brest par exemple oh, Moi j'ai jamais cessé d'être très optimiste parce que je crois en bon sens quoi. et en intelligence et cette intelligence là, potentielle est, est en jachère dans la, dans, dans, dans la tête des enfants et qu'il nous suffirait en effet d'éveiller leur conscience pour que euh, les océans se portent un peu moins mal.